Recherche d'infiltration. Enfin trouvé. On a bien de l'eau ici. On a bien les gaines qui sont encastrées sous la chaussée. On a le réseau électrique. Votre voltage qui se trouve ici. Là aussi, partant depuis, eh ça fait très dur. Vérifier à l'intérieur, on a bien les gaines qui passent juste à côté. Euh, hop. On a le réseau qui passe, le réseau TV passe ici, passe là, et on voit bien la maçonnerie qu'elle été faite à l'époque que le ciment est différent et arrive ici dans cette partie là là j'avais une moitié d'eau mais là j'en je ai, ai, ai remis un peu mais pour faire des tests encore ensuite on a le passage ici du câble, des gros câbles électriques qui on monte hein. du 440 volts et là, on a une sortie d'eau partant depuis. Et on voit bien la gaine exactement ici. Hein. Je ne sais pas sur la verra, elle est juste là. Problème de lumière, comme d'habitude. Cette idée. Recherche de fuite.com au singulier.